écoute moi les barres à les sapiens, j'espère que vous avez bien ce vidéo, vous allez voir ma euh, grande victoire sur le premier tournoi d'Europe sur Marvel Snap, alors c'était euh, le premier tournoi en présentiel, IRL, parce que des tournois il y en a déjà eu, mais des tournois online là c'est vraiment le premier tournoi sur le sol européen où on était en euh, physique alors il euh, n'y aura pas qu'une seule vidéo consacrée à ce tournoi il y en aura quatre. je vais évidemment séparer le tournoi en plusieurs parties, dans les deux premières parties ce sera la phase 1 et dans euh, la troisième et la quatrième partie ce sera la phase 2 ce sera le top 8, alors je vous explique un un petit peu de quoi il s'agit donc c'était euh, un tournoi qui s'est déroulé en Suisse il euh, y avait donc deux phases la première phase euh, je referai une intro dans la troisième euh, partie pour parler de la demi-finale parce que c'était un format euh, différent mais dans la première phase c'est tout simplement du BO1 donc BO1 un deck contre un deck euh, tout simplement le format c'était liste ouverte donc c'était un, un espèce de ladder privé sur la phase 1 c'est à dire qu'on jouait contre tous les autres enfin euh, Autant que, autant que possible, pendant un laps de temps de, de 4 heures, on jouait contre les autres joueurs du tournoi. Et finalement, à l'issue de cette phase 1, les 8 premiers en termes de classement étaient qualifiés pour la phase d'après. Donc les, ceux qui avaient le plus de victoires, finalement, entre victoires et défaites, enfin le ratio entre victoires et défaites. Donc voilà, on jouait contre les autres joueurs en BO1, euh, il fallait ramener trois decks, c'était liste ouverte, donc on montrait les decks à l'adversaire. Il n'y avait pas de ban euh, pour le coup, mais on montrait nos trois decks à l'adversaire, lui il montrait ses trois decks et nous on choisissait bah, finalement le deck qui peut-être fonctionnait le mieux par rapport aux deck listes euh, en face. Donc euh, il y avait une restriction de cartes, c'était euh, tout simplement euh, un seul pool 5, donc déjà 36 cartes différentes, donc les trois decks devaient à chaque fois avoir des cartes différentes. Donc ça évite d'avoir trois fois le même deck avec juste une carte qui change, ça c'est plutôt intéressant. Et euh, un seul pool 5 sur les 3 decks et 2 pool 4. Euh, voilà, le modoc était interdit parce que le modoc il est il a pas de pool pour le moment, il est juste dans le season pass. Donc voilà, l'idée c'était quand même de, de faire que quand tu te déplaces à un tournoi, il faut avoir la possibilité de le jouer, surtout ramener 3 decks. Donc je trouve que cette restriction elle est très intéressante sur les tournois en présentiel. Pour le coup, pour les tournois online, pour le moment il n'y a pas de restriction. Mais je trouve que ça on peut très bien faire sans restriction. Donc voilà, j'avais ramené euh, 3 decks. Donc ce que vous allez voir, c'est pas. Euh, Enfin, c'est la phase 1, mais j'ai vraiment séquen... séquencé les games. C'est-à-dire que vous allez voir, euh, vous allez voir euh, que les, les parties. quoi. Vous n'allez pas avoir le blabla entre, entre chaque partie, l'attente, évidemment. Donc, voilà, comme ça, ça fait un rythme plus sympa. Et sinon, ça allait ça faire. Enfin, vous n'allez pas avoir deux heures de la, de la première, dans la première partie et deux heures dans la deuxième partie. Vous voyez, vous allez voir juste euh, euh, voilà, toutes les games, finalement, de la phase 1. Donc, euh, les trois decks que j'avais ramenés, c'était euh, le premier deck, le Serra Control, évidemment. Donc, Serra Control avec un pool 5 qui est Zabou. Bah oui, Zabou c'est pool 5. On connaît bien ce deck. Vous connaissez bien ce deck. Je l'ai beaucoup joué. Voilà, c'est efficace. C'est technique. C'est contrôle. Le euh, deuxième deck que j'avais ramené, c'est celui-là, le Choury 0. Alors, Choury 0, il a un pool 4. C'est Choury, tout simplement. Sinon, voilà, euh, euh, j'aime bien, moi, la liste Sunspot avec, avec euh, Polaris. Voilà, Polaris, je trouve que c'est une excellente, excellente carte. Et on a évidemment les monstres avec Taskmaster, Master, Red Skull, Shiulk, la petite Titania qui va bien sur le tour 6. Voilà, deck plutôt, euh, plutôt polyvalent et très fort. Et enfin, le troisième deck. C'était un peu mon troisième deck. Euh, euh, voilà, j'étais moins confiant avec celui-là, mais il fallait quand même ramener trois decks. Donc euh, voilà, sachant que j'avais déjà utilisé mon pool 5 et un pool 4, c'était un petit, un petit peu plus complexe. Donc voilà, le fameux euh, Logjo Alors je ne pouvais pas jouer Thanos Logjo parce que sinon je ne pouvais pas jouer Zabou. Mais voilà, le Logjo avec Thor. Thor, carte incroyable. Alors c'est vraiment des decks aussi qui se jouent en ladder. Hein, pour le coup, même si le format tournoi est un petit peu particulier. Euh, mais on est qu'au début des tournois finalement. Donc c'est un peu compliqué de, de vous dire bah, ça en tournoi, c'est meilleur qu'en ladder. Voilà. Pour le moment, on est vraiment. Dans, enfin, je dis on, euh, tous les gens les joueurs qui tryhardent un peu pour les tournois. Et il y aura bientôt beaucoup, beaucoup plus de tournois. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein plein de LAN cette année. Et dans chaque LAN il y aura euh, pour le coup il y a même des LAN où il n'y aura pas d'Hearthstone et il y aura du Marvel Snap et je pense que Marvel Snap va un peu remplacer Hearthstone dans les LAN euh, j'ai l'impression, enfin, on verra, mais voilà le fameux Logjotanos euh, donc voilà vous allez voir les premières parties de, euh, de la phase 1, la deuxième partie, les deuxi les, euh, la suite de la phase 1 et ensuite dans la troisième partie quart et demi finale et ensuite finale, euh, j'ai l'impression que je vous ai tout dit, si vous avez des questions vous les posez dans les commentaires euh, Donc voilà, euh, la, la deuxième partie Ce sera un format différent, donc je vous en reparlerai Mais là c'était vraiment voilà, du BO1 euh, Merci à tous pour votre soutien Aussi vous avez été extrêmement nombreux euh, Pratiquement 1000 viewers à suivre le tournoi euh, sur Twitch Donc voilà, je vous remercie et euh, je vous souhaite Tout simplement, il y aura, dans la deuxième partie Je ne ferai pas d'introduction, vu que c'est à l'enchaîner voilà. euh, Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage Let's go Premier match Mojo World, c'est pas un bon lieu pour nous ça. C'est pas un très bon lieu pour nous. Oud, donc c'est le serra control. Ok. Pas mal ça. Euh, c'est un serra control. Euh, Ok. Kiln. Ah, c'est pas évident. Serra Control, il aime pas les, les Kiln. Est-ce qu'il peut faire beaucoup de points sur Kiln Serra Control. Peut-être. Je pense qu'on passe. mon je pense qu'on va faire titania et que ça fait 15 je pense qu'il va faire démon scarlet Ok, donc là c'est bon, la ligne elle est validée, peut-être snap même. Sunspot Armor. C'est peut-être un Snap, Sunspot Armor. C'est franchement une jolie main. Je pense que c'est un Snap T1. Sunspot Armor contre un, un deck comme ça. Un Serra Control. Oh. Euh, intéressant. Alors je vais quand même Armor ici parce qu'il a Scarlet Witch. Sentinelle, ok. Rock. Euh, je vais sûrement faire Cosmo ici. Comme ça, je protège vraiment les deux lignes. Polaris, ok. Nalchouris, qu'on va jouer là. Le problème, c'est qu'il peut jouer Witch ici, lui, à la fin. Donc, il faut faire gaffe, quand même. Limite, mettre un truc, quand même, là. Enfin, c'est un peu bizarre, mais... À moins qu'il Witch, maintenant. Non, il rock. Intéressant. Chouris. Euh, on va juste Polaris, je pense. Polaris, lézard. Bon, on passe. Si on passe, on a Sunspot. Je crois qu'on va juste passer. Enchantress, ok, intéressant. Il peut y avoir un Killmonger pour faire gaffe. On a l'aéro. Ça change rien. Quoique... C'est lui qui démarre. Peut-être qu'on fait un aéro ici. J'ai peur qu'il y ait une witch ici. J'ai peur qu'il y ait une witch ici. Il snap. Non, il part. <rire> ouais. J'avais peur qu'il y ait une witch. Je pense que j'aurais mis quand même une... Un truc au mid. Je crois que franchement j'aurais mis sûrement... Ouais c'était pas évident mais... Ouais c'était pas évident. Je crois que j'aurais mis genre Titania et un 5 à droite. Et, à, et au mid j'aurais mis un autre 5. Genre pour bloquer la Witch. Si jamais il fait juste Witch au mid. C'était vraiment une possibilité. Chourie on va snap non On a une grosse main là. On n'a pas de protection. On n'a pas de T3, si on a un Polar, ah, je pense que c'est un snap, on a une jolie main quand même. Ça va être compliqué pour lui, le match-up sert à contrôle et nul, contre et nul Ah non, moi je pense que c'est 50-50. Ok, ok, mais t'as testé pour dire ça ou Moi je pense vraiment que c'est 50-50. Après j'ai pas testé le match-up, mais je dirais comme ça. Euh Ok. J'aurais dit 50. Mais c'est rigolo, il n'y a pas de carnage dans son deck. Il joue out mais pas carnage. Après il joue sentinelle. C'est un, un vrai gars. <rire> ok. Peut-être fallait chourir à gauche, lui laisser l'initiative. De toute façon je vais sûrement passer T5. Comme ça c'est lui qui a l'init. Et T6 je fais juste euh, she Red Skull. Ah. Bah, je suis pas sûr que ce soit très grave. Si on passe... On a des tombes. Hein. En vrai, on a un 34 et on copie le... Ah non, on a un 24 et on copie le 24. Je pense qu'il faut passer. De toute façon, lui, il peut pas gérer nos cartes. Vu que c'est lui qui va avoir l'init. Vous voyez ce que je veux dire Il n'a pas aéro. Donc en vrai, euh, si on passe... Il peut pas atteindre notre main. Je pense que c'est un play où on passe ici, parce que là il va jouer euh, deux cartes, enfin plein de cartes mais on s'en fout, il faut juste faire plus de points que lui, donc en gros si on fait euh, 24 ici et 24 là, il pourra pas, euh, 24 là ça devrait être ok et 24 là ça fait 26, il est à 13, c'est dur pour lui hein, d'arriver à, Et c'est pas un deck qui fait des points, hein c'est ouais le match up en vrai il doit être difficile quand il n'y a pas héros c'est clair c'est clair en vrai je viens de le comprendre là. franchement sans héros c'est dur pour lui enfin, je pense hein, à moins qu'il il, m'invente un truc mais franchement je vois pas ce qu'il peut m'invoquer un port un en vrai à part une witch franchement à part une witch qui ferait un lieu bizarre vous voyez en fait tu peux gérer cosmo armor comme tu gères soit l'init soit... ouais ça. cosmo armor ça se gère parce que enfin tu jamais sur la même ligne mais en vrai quand il y a armor plus un ton tu vois tu peux faire euh, enchante si CERA, tu tu faire enchantresse changchi et, et c'est pas mal mais c'est vrai que quand euh, quand She Hulk, tu peux tu sais il n'y a pas liche il y a pas héros en fait à partir de là euh, et c'est pas un deck qui fait beaucoup de points c'est un deck qui fait des points partout Quand même là, il a sûrement 24 au mid. Mais ça suffit pas. On a 26. Enfin, il a 24, il a 23. Au mid. Mais ça suffit pas. Hein, ouais. ouais, mais après, l'Angela qui se fait shooter, ça change rien. Mais, mais ouais, sans héros, c'est dur. Ok. Titania, elle te sert T6. Suite, Titania, elle te sert avec 0. T1, tu fais 0 titania, ça fait 8 points tout de suite sur la ligne, c'est fort. C'est ce que là, c'est pas un match-up où t'as besoin de ça, mais la titania, elle est bien quand il y a un héros en face. Le problème, c'est que là, il joue Killmonger. Franchement, je pense que c'est trop risqué de faire euh, des trucs titania. Après, je peux quand même les jouer, ça mange pas de pain. Dans hein. l'absolu. Autant entendre, on reprend l'info. Mode BFM. Euh, ok. Est-ce qu'on fait un armor je crois. On commence après shot armor au mid. Parce qu'on fait un truc genre euh, juste zéro lézard et on garde Titania pour la fin. Donc ça ferait euh, zéro. Et euh, lézard ici. Bon, les lézard c'est bien de pouvoir le, le protéger parce qu'en général lui il joue quand même beaucoup de cartes sur la même ligne. Les uns euh, soit aéro, soit armor pour pas prendre Killmonger. T'as le droit au chat bien sûr. C'est un malus hein le chat. Enfin normalement hein, le chat c'est un bonus mais vous, vous vous êtes un vrai malus. <rire> Bon, la main est horrible, mais en même temps, il a des pommes de terre aussi. Enchantresse. Oh, ah, oh, on n'entend pas le bruit des cartes. Oh, la main est dégueulasse. Ça, c'est 5 points. Je crois que je vais faire 5 points. C'est toujours mieux que 0, non Bon, bah en vrai on peut gagner avec Aero. Ah non, c'est moi qui nit Ah, ça me va. Hein. Franchement, je fais genre Aero à gauche. Et Titania ici. Je sais pas, parce qu'en vrai, je peux jouer plein de pommes de terre. Et ça peut être chiant les pommes de terre. L'inverse, genre euh, ça. Et ça. Bah, j'ai 10, faut qu'il joue 3 cartes. S'il joue 4 cartes, j'ai perdu. Hein. Les, les cartes elles vont se déplacer là. Je vais forcément perdre ici. Et en vrai là, je peux jouer 3 cartes avec les pommes de terre. Vous voyez Tu vois ce que je veux dire, petit loup Merde GG Vérotisana sur la même ligne sinon Genre à gauche Ouais bloquer le mongueur il pique le killmonger il pique. Ça se tente je pense De hein. toute façon c'est un ou deux. Je pense que c'est un play qui se tente. Ouais, je perds que deux. On mange 5. Armor cosmo. Chouris. On snap comme ça on joue 3. Non, l'adversaire est pas sur le stream. Tout le monde est respectueux, quand même. Arrêtez de voir le mal partout. Ouais on a une jolie main là. Et puis on a ce qu'il faut hein, le shiulk Red Skull. Euh, ok. C'est vraiment euh, la... Je pense que c'est la combinaison qui fait gagner dans ce match, le, la shiulk pour le coup, du pas héros. <muché> Cosmo. Un peu chiant ce rock, mais je pense pas que ce soit à la fin du monde. On va chourir. Enchantress. C'est pas très grave, c'est lui qui a l'initiative. Donc là, on va passer. Quoique. dur à dire, peut serais juste Red Skull à droite autant passer hein. Maximus ok bon c'est lui qui a l'initiative c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut donc nous on va euh, je pense que 10 points au milieu c'est dur pour lui non sans Nova sachant que le Maximus est passé. Je pense que 10 points au mid, c'est dur pour lui. Donc je ferais bien genre juste le gros Red Skull, euh, on s'en fout, là. Et puis, euh, et puis 10, là. À moins de faire un 15 au mid. Ouais, mais en vrai, s'il joue plein de cartes, genre 20 et 15 au mid, 20, 15, genre juste 20 au mid et 15 euh, ou qu 20 quelque part et 15 au mid. 15 au mid, est-ce qu'il peut gagner 30, 30 ou 20. Je pense que 10 c'est dur pour lui. Je pense que c'est dur pour lui de faire 10 en vrai. Je pense que c'est ça. Hein. Ça et ça. Chang-Chi, mais je prends pas de Chang-Chi, c'est lui qui est l'init Pas de chance D'où l'intérêt de lui laisser l'initiative et c'est en fait Hulk c'est vraiment la carte clé dans le match. Franchement je lui laisse l'init, je prends rien, je prends que Aéro en fait à la fin. Mais il n'y a pas héros dans ce pack. Nice. Premier match, 1-0. Bon. Xemiru. Donc il a il a un Zola, Dino, Professeur X. Il n'y a pas d'aéro dedans. Il y a Spider-Man qui peut être chiant pour nous. spider ça peut être chiant. Daredevil, Witch, ok. Il y a le Deadpool. Il n'y a pas de deck avec aéro. Est plutôt une bonne chose. Il y a Death ou. Ah, il n'y a pas Wave dans le Death. C'est un Deadpool. Bucky Bounce. chang ici. Mystique. Ça, ça fait des points. Bah franchement, je prends prendre chouri hein. En fait, s'il n'y a pas héros, c'est plus facile de prendre chouri. OK, let's go. Euh, rejoindre. Euh attendez. <rire> je réfléchis alors Alors, je sais que je vais prendre chouri, non, mais en vrai, je préfère quand même réfléchir, on sait jamais. Let's go mm. On va voir que ça coûte 6 mais je peux pas la comboter avec, avec Hulk L'île de la moelle d'air hein Oui, la snap aussi, c'est beau, ça. Après, il peut y avoir Chang-Chi. S'il a l'init chang -Chi est chiant. C'est ça, l'idée. Hein. C'est que si c'est lui qui a l'init Chang-Chi est relou. Euh, Professeur X peut être chiant. Sunspot. Sunspot, c'est dans quoi Sunspot, c'est dans le deck euh, Blue Marvel, Kazar. dans le deck Blue Marvel, Kazar. Euh, donc il y a quoi Il y a Squirrel Antman, Ondu Angela... Oh, c'est un agro. Il y a Angela, Iron Earth Mystique qui combat sur Kazar, Blue Marvel. Il y a du Chang-Chi. On peut prendre Chang-Chi. faire gaffe parce que ça fait des points il y a le Chang-Chi. Iron Earth, ok. Ah le problème c'est que là, ouais, remarque ça a du sens quand même de commenter sur l'île de mur. Let's go. Ah, on aura Shiolk Red Skull qui peut être pas mal sur la fin, vu qu'il n'y a pas euh, Aero. Après, euh, ouais, faut voir en termes de points. Il a pas joué son Bishop, pas joué Angela, donc ça me va. Pour le moment, il Angela qui est joué là. Ouais, c'est dangereux de faire euh, juste Red Skull. Après, on reprend l'init. C'est dur, je pense c'est mieux de passer. Je pense que c'est un spot où il vaut mieux passer. Donc là, il y a Blue Marvel. Ok. Là, on peut prendre Chang-Chi, il faire gaffe. Et là, on peut... Ah, on remarque qu'on peut aéro Hulk. Genre... Euh... Il va jouer combien de créas enfin, Il peut en jouer pas mal, hein. C'est lui qui démarre après. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Il a l'énite Bah il peut changer les arts. Hein. Il peut changer les arts Non C'est quoi chez Hulk Aéro, non Stick sur Blue Armor et Wando Ok C'est dangereux de rien poser sur Mur. Ouais ben Mur c'est vraiment fort. En fait ça rend euh, n'importe quelle carte forte. Franchement l'île de Mur. Normalement c'est pas un bon lieu pour nous. À part si t'as un early très, très patate avec Titania 0 mais. Là je pense qu'il a qu'un Chang-Chi. chang c'est chang vraiment pas une carte qui nous pose problème. On va jouer les deux hein. On a la Hulk, la c'est la clé. Hein. D'ailleurs j'ai su avant-hier que quand on a on a plus que 1 à partir du T5 on prend quand même 2 à l'adversaire. Ouais. Genre s'il lui restait 1 et qu'on était déjà le, la cinquième ronde, bah c'est 2 quand même. Euh, bon, Armor c'est pas mal. Lézard c'est. Ouais, je pense que c'est plus Armor quand même. Je pense hein. Lizard Belle langue Angela Angela euh, ok c'est rigolo ça C'est même plutôt pas mal parce que ça double double. On va faire quoi juste lézard euh, au mid. En vrai on va juste faire un lézard mid Il est énorme hein, Franchement Il est 12 hein. T'as toujours ce qu'il te faut en main Bah il n'y a que chouris, quoi. Si t'as pas chouris après tu dois builder euh, en fonction L'avantage c'est que tu peux abandonner si t'as pas chouris au pire Et puis l'adversaire il peut aussi jouer un deck Un peu comme toi où il dépend de certaines cartes Ça c'est gourmand quand même <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on Shuri ici Shuri à droite, peut-être Non, j'ai pas tout ce qu'il faut. Euh, ce qu'il faut, c'est Sunspot Armor et ensuite Shuri. Donc tu vois, j'ai pas tout. J'ai juste Shuri en fait. J'ai juste une carte dans mon deck que j'ai. Mais je peux ne pas l'avoir et je peux perdre qu'un dans ce cas-là. autorisé à stream pendant que tu joues sans décalage Oui, bien sûr. Bah, c'est juste que le joueur il, a, il doit pas streamak quoi, il faut qu'il fasse gaffe, ouais. faut qu il faut qu'il soit respectueux, mais les joueurs sur un tournoi ils sont. Ils sont toujours respectueux. Pas enfin, un tournoi en live du moins. Tournoi online c'est des petites vermines mais. Armore, ok. Bon on a double armor, donc c'est bien, on est protégé, on peut juste faire un monstre en vrai. Je sais pas c'est dur à dire. Red Skull En vrai on est repassé bien là sur Atlantis hein. Il peut pas contrer euh, il... ouais. Bah en fait il y a deux armor Donc je pense que je vais juste faire un monstre ici Et j'avise au tour d'après Je suis pas obligé de faire euh, Shielk au prochain tour Je pense que les 30 c'est dur à battre. Je pense que les 30 c'est dur à battre. Faut faire gaffe parce que. Après on peut piocher Taskmaster. Cosmo. On a 12 avec she -Hulk. Il joue. Non, il n'y a pas Killmonger dans son deck. Euh... On peut she -Hulk à droite. C'est dur quand même pour lui là. Ah remarque qu'il joue Non, il rajoute des trucs. Peut-être juste she -Hulk à droite. Ah 12. 12 ça se fait pour lui mais.. C'est pas mal quand même, je pense. De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas chier le commit, quoi que. Non, parce qu'on va perdre trop de points. Non, chez le c'est dur. T'as Titania 0. Ah, remarque 0, Titania. Ça fait 10. Ouais, en termes de points, c'est sûrement mieux. Euh, je suis sûr de ça. 0, Titania. Et 4. Ouais, c'est un peu mieux. Un peu plus même que 13, non Ça fait pas 14 Ça fait euh, 10 10 et 4, non Ça fait 14, ouais. Ouais, c'est mieux que chi euh, Je réfléchis quand même s'il n'y a pas... Mais je crois qu'il n'y a rien. Hein. Chang-Chi, mais ça marche pas. Chat chatbuff ouais. bah, ça changeait rien <rire> ça changeait rien j'avais 16 dans tous les cas à droite salut les oui c'est le premier message que tu écris sur ce chat et ton message c'est un point d'interrogation <rire> ne serais-tu pas l'homme mystère? Il a des bonnes listes. Hein. C'est un bon joueur. On a discuté tout à l'heure. Très bon joueur. Merci, à Balak. 30, 30 mois. Merci infiniment. Donc, il a... Euh, il a le... Euh, il a un Logjo. Logjo Spectrum. Spectrum Thanos. Un Logjo... Euh, comment on appelle ça euh, Ongoing. Plutôt cool. Avec Mojo et tout. J'aime bien l'idée. Il a un Sun... Pot Sandman Leash. Donc dur de jouer Serra Control, hein. Si je tombe là-dessus. Et il euh, y a le Shulk. Le Cage Titania avec Typhoid, Assez classique. Ok. Avec l'aéro évidemment. La Valkyrie contre Shuri. Ouais. La Valkyrie est forte. Tout à fait. La Valkyrie est, est bien relou. En effet. Ouais son premier deck est cool. Let's go. Rejoindre, ouais, ça va être chaud, ça va être chaud, c'est ça qui est bien, mais c'est un très bon joueur. Ok. Je pense qu'ouais. <rire> Je la crise du regard avec mon avec mon snap. Euh... Ok. Oh. C'est pas trop lourd ça. Être très relou 0 à ah. bah on a les mêmes packs oh, wow. la mantis euh, la mantis ah. intéressant ça c'est what the fuck armor donc dans sa liste il a euh, il a Zola Faut faire gaffe il y a la Zola Il faut une Marie, donc elle le Cage, hein, qui est intéressant. Ah, Zola, il peut la faire assez dur pour lui, Zola. Est-ce que je passe Si je passe, je prends quoi Je peux prendre Cosmo si je passe. Je peux prendre Aero si je passe. Je pense qu'il ne faut pas passer sinon je prends Aero. Je pense que je peux pas passer sinon je prends Aero. Donc là il passe. Il y a sûrement une she -Hulk. Il y a sûrement une She-Hulk. On a récupéré l'init. Taskmaster il aurait fait j'imagine C'est pas un move, ça, ça et ça. Je pense, hein. pas mieux comme play non non j'ai pas mieux ouais c'est ça exact, exact. Oh ouais euh, ouais je le prends je pense ah sur aéro à gauche vous voulez dire là ouais fait pas mal à droite quand Et on prenait je crois qu'on prenait pas aéro à gauche à part s'il faisait aéro à gauche plus une petite merde à droite ça pourrait être lourd mais Ouais mais je pense qu'il a tenté le bluff snap là pour le coup, je, on en discutera avec lui après. Non non je pense que c'est un bluff snap. Je pense que c'est un bluff snap clairement. On verra. Je pense que c'est un bluff snap. Hell's Kitchen. Ah dommage. Dommage parce que tu commis ton BO, euh... ouais, c'est un peu risqué, mais je pense que c'est des plays qui se font. Hein. Bon, il est comme nous, il a pas eu le sunspot, a priori. Je sais pas s'il avait, avait un bon deck contre Shuri. Bah, il avait le Valkyrie, mais je sais pas si pas, parce que tu Valkyrie, tu as un bon deck contre Shuri, hein, je suis pas sûr. Hein. Sunspot ou Polaris Non. Polaris. Le cage. En fait c'est bien parce qu'on pollue son Arnim Zola en mettant. Ouais, peut-être pas. Si on va polluer. Euh non. On va pas polluer Zola, j'ai une bêtise là. Ah si, si on fait Cosmo à. Ah ouais mais non, on peut pas Cosmo à gauche. Faut quoi je sunspot passe En fait je ferais bien Cosmo à gauche pour polluer Zola à gauche. Après on s'en fout non? On fait quand même Cosmo ici. Il va Shuri là peut-être. Churi ça peut se prendre avec Aéro, je pense. Je pense que Shuri ça peut se prendre avec Aéro. Parce que là on est devant et là on n'est pas devant. Quoique c'est dur à dire en vrai. Si on fait genre un monstre ici. Un monstre ici. Ouais, je pense qu'il faut partir. Je lui donne 2. Je lui donne 1. Comment je peux gagner Il fait un monstre au mid. Il prend plus Aero. Je crois. Hein. Ouais, j'aurais pu fuir Je sais pas c'est si un impact On lui donne qu'un C'est foutu là Il y a des chances, il y a des chances Il y a des chances mon ami Euh, bah, Ça sert à rien de fuir Je joue deux Si je fuis, je perds deux quand même Qu'est-ce que vous dites au mid on pouvait gagner, je crois, je... non, même pas, non, au mid on pouvait pas, ouais, la Zola on peut la contrer, la Zola avec Polaris on peut la contrer, je snap là, hein, toutes les fois, non, ouais. ouais, on peut la contrer là, 29 et 17, non, je pouvais pas faire. Euh... Il, y avait un... Il y avait un Cosmo au mid. Ça marche pas ce que vous dites. C'est pas grave, mais <rire> je vous en veux pas, mais quand même. <rire> Suivez un peu le match, les gars, là. Ça va pas du tout. Oh, waouh, c'est bizarre ça. Elles sont détruites. Oh, pas mal ça. faire la bagarre Moi, je souris ici ouais c'est pas mal parce que ça bloque vraiment typhoïde Marie quoi le cage il est important dans son deck sinon il peut pas typhoïde bon il n'y a que Typhoid mais c'est quand même pas mal je crois qu'il y a Typhoïde hein. Armor, ok. Ouais, on est pas mal parce qu'on est sous chouris. Je pense que je vais juste faire un énorme aéro ici, non Boom. Je sais pas. Ouais, un énorme aéro là, c'est la bagarre. On bagarre le Polaris. Je pense que c'est un énorme aéro là juste, franchement. C'est bizarre en vrai. Ah, c'est chaud. La gauche, non Genre, la gauche Ouais, peut-être. 14. Ouais. Je sais pas. Ouais, peut-être on ignore au mid. Ouais, le Red Skull, on le barre. Et il peut faire Taskmaster Master 15. Faut faire attention si on fait euh, Taskmaster. Master... Ah non, on est Taskmaster Master 16, nous. Je regarde quand même ce qu'il a, mais... Ah, il peut manger à gauche. Il gagnerait là, il gagnerait pas là. On va mettre la petite. Comme ça, on pète la petite. Et on a euh, 16, plus 5, 21. Ah, moi qui gagne à gauche. En vrai, il peut peut-être gagner à gauche, non est-ce qu'il y a vraiment besoin de 21 Est-ce que c'est pas juste ça et ça Franchement. Task à gauche Quel intérêt Pour mourir Zéro Red Skull Bah c'est mieux Tasse, ça fait plus de points. Tasse c'est 16 Normalement à droite on gagne. Non Là c'est la bagarre. DJ Ouh, lui il était fort. Hein.